Bonjour, j'avais envie de vous proposer comme première vidéo un sujet qui nous concerne tous. Euh, je suis bien sûr moi-même concerné par le problème et justement, faire cette vidéo est un bon moyen pour moi de le combattre. J'avais envie de vous parler de la procrastination. Alors, comme ça sera le cas dans chacune des vidéos que je vous proposerai, il s'agit ici bien sûr de ma vision du sujet. Vision qui est perfectible, qui peut même être réfutée, à vous de me proposer vos commentaires. Dans le mot lui-même, procrastination, personnellement, j'y entends plusieurs choses. J'y entends le mot pro, pour commencer. Euh, j'y entends crasse. Euh, j'y entends aussi obstination. Et même, voire programmation, si on le prononce un peu trop vite. Et bien, si on y réfléchit un peu, toute cette espèce d'agglomérat de, de, de mots, n'est peut-être pas complètement le fruit du hasard. Procrastiner, ça ne fait pas très pro dans le milieu du travail. Procrastiner peut conduire à des idées noires, à se sentir sale, crasseux. Procrastiner, c'est souvent une attitude tenace, comme une sorte d'obstination. La procrastination peut être aussi considérée comme une programmation de notre cerveau. Et pourtant, c'est un des comportements les plus courants dans l'espèce humaine. Dans le langage de tous les jours, euh, les personnes préfèrent utiliser euh, « remettre à plus tard, repousser, retarder, reporter, euh, attendre la dernière minute ». En fait, la procrastination, c'est l'art et la manière, j'aime bien cette formule, euh, sans aucune raison valable, du moins de façon consciente, de retarder euh, ou de ne pas finir une tâche, ou du moins quelque chose qu'on s'était engagé à faire. Engagement qui peut être simplement un engagement envers nous-mêmes. Et à la place, faire plein de choses sans forcément qu'elles soient importantes. Avec toutes les conséquences négatives qui, cette fois-ci, sont parfaitement conscientes à notre cerveau. Comme je disais, nous procrastinons toutes et tous. Et bien sûr, moi le premier. Euh, par exemple, euh, ça fait des semaines, pour ne pas dire des mois, euh, que j'avais prévu de commencer les tournages de ces vidéos pour présenter ma nouvelle activité pro, pour la faire connaître, aider à sa compréhension, euh, aborder, comme je le fais là, euh, des, thèmes, des thématiques propres au coaching. Et puis rien, j'ai rien fait. J'ai passé mon temps à me trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour ne pas m'y mettre. Alors que, très vite, quand j'ai décidé de, de faire ces, ces vidéos, Bien, je me suis mis en quête du, du matériel nécessaire, chercher des infos, euh, tout ce qui va bien pour pouvoir le faire, j'écris des scénarii euh, pour plusieurs, et puis rien. En fait, il m'aura fallu deux coups de pied aux fesses pour que je m'y mette là, aujourd'hui. Alors d'abord, l'excellent podcast de mon ami Marie, et euh, la première vidéo de la chaîne YouTube de mon camarade Alan, vous trouverez les liens euh, juste en dessous, comme d'habitude, euh, pour pouvoir les, les consulter. Et j'ai envie de dire merci à eux de m'avoir enfin réveillé. Et là, vous comprenez subitement pourquoi j'ai choisi comme premier sujet pour cette vidéo bah, la fameuse procrastination. La procrastination, ce n'est pas forcément dramatique. Euh, j'ai même envie de dire que parfois, ça peut être salutaire. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. En fait, c'est une pause que, que l'on s'offre dans de nombreuses injonctions, obligations de la vie quotidienne. On s'offre, comme des enfants, une sorte de permission. Un temps pour avoir le droit de ne rien faire ou de ne pas faire ce qui doit. Injonction être fait histoire peut-être justement d'être un peu moins adulte ce qui fait du bien parfois euh, c'est une vision que je partage avec Albert Moukébert euh, qui se définit lui-même comme flemard flemmard euh, et si vous ne connaissez pas ce docteur en neurosciences je vous mettrai aussi un lien vers son analyse sur la notion de vacances je trouve que c'est une belle mise en perspective de, de la chose tant que la procrastination reste à cet état là il n'y a pas, enfin, à mon sens, de véritable problème. Euh, parce qu'à un moment ou à un autre, on va s'y mettre. En fait, quand l'enfant libre euh, aura laissé l'adulte reprendre les commandes. Mais attention, être au ça ne veut pas forcément dire ne rien faire. C'est parfois même le contraire. Alors, pour illustrer ce propos, euh, je vais revenir à mon cas personnel. C'est celui que je connais mieux. Ces derniers mois, plutôt que de tourner mes vidéos, j'ai fait plein d'autres choses. Euh, je ne suis, je suis pas du tout resté dans mon canapé, devant la télé euh, ou à scroller euh, compulsivement sur les réseaux sociaux, pas du tout. En fait, j'ai construit un escalier en bois pour accéder plus facilement à chez moi. Euh, j'ai construit une terrasse. Euh, j'ai construit un abri pour mon tracteur. Oui, j'habite la campagne, donc j'ai un tracteur. Et j'adore ça, merci. Et puis j'ai fait aussi une spirale aromatique. Euh, bon, la permaculture n'est pas le sujet du jour, mais euh, si vous ne connaissez pas du tout, je vous invite à découvrir ce mode de production potagère qui, dans les années à venir, pourrait être intéressant. J'ai aussi posé un nouveau toit pour mon atelier. Enfin bref, je me suis euh, créé tout un tas d'excuses du type euh, « j'ai pas le temps de faire les vidéos, j'ai autre chose à faire ». Ce que j'appellerais des excuses d'action, une sorte de zapping mental. Alors pourquoi euh, En fait... Euh, intimement, je suis toujours attiré par le goût du nouveau, par l'expérimentation, l'apprentissage, ou même la réalisation de nouvelles choses, de nouveaux challenges. La routine, la répétition des, des tâches, ou euh, faire tout simplement ce qui me paraît facile m'ennuie profondément. Euh, pas simple, dans le milieu pro. Imaginez mon état d'esprit quand j'étais prof. Heureusement que mon goût pour la transmission l'emportait. Aujourd'hui, en tant que coach, je ne vis jamais deux fois la même séance, et j'apprends tous les jours. Donc, pour moi, c'est parfait. J'ai trouvé mon équilibre professionnel. Bien, j'ai mis du temps, mais j'ai compris que la source de ma procrastination perso, elle était là. En fait, une fois que j'ai tous les éléments pour commencer quelque chose, euh, comme acheter du matériel hein, euh, pour faire des vidéos, apprendre le montage, toutes ces choses là, mon cerveau passe en mode. Bon, ça, c'est fait. Qu'est ce que tu pourrais faire de nouveau Avec quoi tu pourrais bien te triturer la tête Et bim, je trouve une solution. Pour repousser le passage à l'action. Je voyais le tournage de ces vidéos comme quelque chose de facile et une fois que tout était prêt pour le faire, il n'y avait plus de problème. En fait, c'est comme si mon cerveau me disait qu'est-ce que tu pourrais faire de plus compliqué à la place, euh, comme pour se donner un shoot de prends-toi la tête. Ça peut être coquin un cerveau. Alors comment j'en suis arrivé à comprendre ma logique de procrastinateur Bon, déjà, disons que vu mon âge, ça fait un moment que je vis avec moi-même euh, et que je commence à bien connaître mes travers. Ok. Euh, mais surtout, j'ai pris du temps, j'ai pris le temps nécessaire pour apprendre à me comprendre. Et je me suis simplement posé cette question. Qu'est-ce qui fait que tu répètes toujours ce même schéma Et pour sortir de ce « je refais ça plus tard », voilà, euh, je me suis aperçu que rien ne fonctionne mieux, attention, pour moi, d'accord un bon coup de pied aux fesses ou plus exactement à l'ego en coaching on pourrait appeler ça un recadrage alors coup de pied qui vient la plupart du temps de moi euh, quand je prends conscience que je mets de nouveau à procrastiner ou par exemple quand je vois des amis qui eux sont vraiment passés à l'action alors que moi je continue à repousser et bien ça ça le ça le titille là mon ego juste derrière là ça le gratte alors j'appelle ça ego mais c'est pas vraiment ça c'est plutôt l'estime que je me porte quand je sens que l'estime de moi commence à se lézarder, j'aime vraiment pas ça. Alors non pas que je me sente supérieur à qui que ce soit. Euh, tout simplement, je, je, je perçois que je ne me respecte pas. Et mon moteur procrastinatoire, il est là. J'aime bien le moteur procrastinatoire. J'invente des mots des fois aussi. Et donc, en ayant compris ce schéma, bah, ma procrastination euh, n'est pas forcément très longue. Quoique, ça dépend. Et j'ai envie de dire, bah, et vous Quel type de procrastinateur vous êtes je vais vous proposer quelques phrases, et vous allez me dire si ça résonne un peu en vous. Euh, si j'attends la dernière minute, je serai plus motivé. Euh, faire des, des trucs dans le stress, ça, ça m'excite. Euh, je vais d'abord m'occuper des questions urgentes. Ça, est-ce que ça résonne Si c'est le cas, ben vous êtes peut-être un procrastinateur, d'habitude. Euh, si je dis, euh, je n'ai pas envie de faire ça, euh, L'autodiscipline, c'est pas mon fort. Euh, de toute façon, on va mettre des bâtons dans les roues. Je m'y mettrai quand tout sera parfait. Ça résonne plus. Alors là, vous êtes peut-être un procrastinateur d'état d'esprit. Ou encore, euh, dernière série de phrases, euh, je ne dispose pas assez de temps pour terminer ce travail. Euh, c'est une tâche trop lourde, j'ai besoin d'aide. Euh, Ou on va me critiquer, se moquer de moi, si je n'y arrive pas. Ça, ça résonne plus. Donc là, vous êtes plus dans une procrastination de crainte. Il s'agit là des trois grandes raisons fondamentales de procrastination. Le sentiment d'être une victime, le fait d'être débordé et évidemment, la peur de l'échec. On pourrait en ajouter d'autres, comme l'impulsivité, passer d'une chose à l'autre pour avoir toujours de nouvelles choses à faire. Une sorte d'effet coup de tête, ça c'est plutôt mon cas. Le refus de l'effort, refuser d'être constant d'aller au bout des choses, et le besoin de que tout soit parfait avant d'oser passer à l'action. Euh, le fameux driver « soit parfait » qu'on connaît bien en coaching, et qui est souvent un bel héritage de notre éducation. Mais bon, on va laisser là pour, pour aujourd'hui ce sujet. Pour être un peu plus technique, on pourrait parler un petit peu d'analyse transactionnelle. Euh, la procrastination fonctionne étonnamment sur le modèle du jeu « Pourquoi vous ne, oui mais ?» théorisé par Eric Berne dans son livre « Des jeux des hommes » que je vous invite vraiment à lire. Pour faire très simple, parce que ce sujet mériterait largement à lui tout seul une vidéo, euh, je vous mettrai un lien pour ceux qui veulent aller un peu plus loin là-dessus euh, avec la référence du livre de Berne, et puis vous trouverez pléthore de vidéos sur euh, YouTube qui traitent de ce sujet. Alors, on appelle transaction des échanges verbaux entre les individus, des échanges en tout cas, et des jeux, les modalités de ces échanges, qui malgré les cultures, malgré les milieux sociaux, fonctionnent de la même façon. Pourquoi vous ne, oui mais, euh, se retrouve vraiment dans la procrastination, à la fois en usage externe, mais aussi, et c'est pas plus particulier, en usage interne. Alors, en externe, euh, quelqu'un qui ne veut pas passer à l'action se verra toujours proposer par d'autres euh, pourquoi vous ne, une solution. Et le procrastinateur passera son temps à trouver un oui mais, une excuse pour ne pas, si, pas le faire. Et puis, il va passer son temps à réfuter tous les arguments qu'on va lui proposer. Et là, le procrastinateur aura gagné le jeu. Sortez la procrastination, ça vient rarement de l'externe. En interne, le procrastinateur il va faire les deux rôles. Il va s'opposer à lui-même systématiquement des oui-mais, oui-mais, oui-mais. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et là, au bout de tous ces oui-mais, euh, logiquement, la procrastination doit être dépassée et on doit se mettre à l'action. Mais si malgré tout, toutes les excuses sont tombées, le procrastinateur reste inactif, ça signifie vraisemblablement que le mal est beaucoup plus profond. Et ça peut vraiment provenir d'un problème d'estime de soi. La procrastination peut devenir problématique si les conséquences qui en découlent créent justement une altération de notre estime de nous-mêmes. Et qu'au lieu de nous réveiller, elle amplifie cette mésestime et nous entraîne dans une spirale mortifère. Une sorte de pensée qui pourrait être euh, « il faut que je m'y mette ?» J'ai pas envie. Je suis vraiment nul. De toute façon, euh, j'ai autre chose à faire. Ça, pour moi, c'est cadeau. Et puis plus tard, mince, euh, j'ai toujours pas fait ça. Euh, pff, franchement, je suis nul. Et encore plus tard, de euh, toute façon, maintenant, je n'ai plus avoir le temps. Euh, pff, je suis nul. De toute façon, j'y arriverai jamais. Je suis nul. Je suis nul. Je suis nul. Je suis nul. Alors là, quand on en est là, l'estime de soi, bonjour. Repousser systématiquement toutes les solutions possibles n'est qu'un moyen de valider ce que je pense réellement de moi. Je suis nul. Euh, une autre stratégie pourrait consister à tout faire pour éviter le sentiment de culpabilité qui est propre à la procrastination, en devenant de mauvaise foi ou manipulateur. Euh, en quelque sorte, devenir un persécuteur, en faisant rejaillir la culpabilité sur quelqu'un d'autre. Pour en venir à Eric Bern, on pourrait jouer au jeu dans ce cas-là, euh, qui serait euh, « Regarde ce que tu m'as fait faire ». Ou dans ce cas précis, plutôt « Regarde ce que tu ne m'as pas fait faire ». Par ces modes de, de fonctionnement intime, euh, nous ne faisons que renforcer des règles ou des croyances malsaines euh, sur nous-mêmes, sur les autres, ou sur le monde au, au sens large. Et puisque ces règles et ces croyances malsaines euh, sont toujours attachées au même type de circonstances ou de tâches, elles provoquent forcément un sentiment d'inconfort euh, qui pourrait être de la colère, du ressentiment, de l'ennui, de l'anxiété, euh, de la déprime, de l'épuisement. Mais au fond, n'est-ce pas ces sentiments que le procrastinateur cherche à retrouver en phase malsaine Une zone de confort, en quelque sorte, qui serait la présence nécessaire pour lui de ses sentiments d'inconfort. Euh, presque une logique de masochisme euh, ou une sorte de syndrome de Munchausen où euh, le procrastinateur jouerait encore une fois les deux rôles, celui de la victime et du persécuteur. Un soi non agissant et un autre soi passant son temps à juger le précédent. L'un apportant de la satisfaction à l'autre et réciproquement. Pour faire simple, euh, j'ai une mauvaise opinion de moi et je m'y complais. Euh, me percevoir de façon positive changerait mon mode de pensée. Je suis perdu. Intimement, ces sentiments inconfortables, parfois intenses, comme la culpabilité, la honte, encouragent et renforcent euh, l'aversion à passer à l'action. Euh, et ça rend ce comportement encore plus attirant, comme une sorte de, de drogue un shoot de « je suis nul ». Et là, ils peuvent sortir des sentiments vraiment autodestructeurs. Une répétition de stratégie ou de comportement conduisant à une sorte de fuite en avant, ça peut conduire à l'isolement ou même à une perte du sens de l'existence. Les conséquences d'une procrastination de ce type sont l'accentuation du stress, un sentiment constant de culpabilité, une perte de productivité, un épuisement, Symptômes très important un jugement social lié au regard des autres et la fuite des responsabilités, comme mon travail par exemple. Euh, une stigmatisation aussi. Alors, arrivé à ce stade, la procrastination devient une pathologie. Euh, et là, pour le coup, il devient important de contacter un psychologue, un psychanalyste euh, pour être accompagné. Il n'y a rien de mal à se faire accompagner, rien de tabou. Nous avons tous, Besoin d'aide à un moment ou à un autre de notre vie, un peu comme lorsque nous déménageons, avoir l'aide de personnes de confiance pour porter nos objets les plus précieux ou les plus lourds, bah, est indispensable. Heureusement, la procrastination, c'est pas toujours aussi noir. Euh, à un niveau plus faible, comment on peut faire pour sortir de cette spirale procrastinatoire J'aime bien ça aussi, spirale procrastinatoire. Euh, il n'y a pas de recette miracle, parce qu'en fait, il y a autant de raisons de procrastiner qu'il y a de procrastinateurs. Euh, D'où souvent ben, le besoin d'un regard extérieur, comme celui d'un coach. Alors, on peut quand même expérimenter quelques pistes, trouver des, des solutions. Et à ce sujet, vous en trouverez plein le, le rayon développement personnel en 5 euh, enfin, leçons utiles, en 5 minutes, dans votre librairie préférée. Des conseils du type euh, « définissez vraiment ce qui est important pour vous, organisez-vous euh, »,« construisez des sous-étapes pour atteindre votre objectif, euh, évaluez le temps nécessaire, avancez à votre rythme, j'en passez des meilleurs ». Mais si vous avez bien compris mon propos, euh, ces solutions ne s'attaquent pas au nœud du problème. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la procrastination n'est pas un problème de gestion du temps, une fainéantise. Euh, il s'agit principalement d'un problème de gestion d'émotion. Mais là aussi attention euh, parfois remettre au lendemain est un mécanisme de défense salutaire j'évoquais l'enfant tout à l'heure mais il y en a d'autres euh, vous savez que vous avez quelque chose à faire mais vous ne voulez pas le faire parce que vous sentez que ça va créer plus de souffrance en vous qu'autre chose je pense par exemple à un deuil et en particulier du temps nécessaire qu'il faut pour se sentir capable de donner ou de jeter les affaires de là ou du disparu ne pas chercher à ajouter de la souffrance sa souffrance est normale c'est justement sain enfin je le pense euh, et contrairement à ce que les injonctions de certains pourraient vous faire penser euh, et qui sont très forts pour vous dire des choses du type euh, allez il faut t'y mettre euh, il faut passer à autre chose euh, ne pas agir contre ce que vous considérez de bien pour vous euh, parce que quelqu'un d'autre pense le contraire c'est adulte, enfin, à mon sens. Vous n'avez pas besoin d'un sauveur. Euh, votre meilleur sauveur, c'est vous-même. Donc soyez lucide et indulgent avec vous. Euh, soyez à votre écoute euh, comme un adulte accompli. Ne commencez pas à vous enfantaminer dans une, dans une boucle qui serait de toute façon je suis nul, je suis nul. Euh, On est souvent plus indulgent envers les autres qu'envers nous-mêmes. Au lieu de vous critiquer et de vous dévaloriser quand vous ne passez pas à l'action, j'ai envie de, de vous dire, félicitez-vous plutôt et soyez fiers, fiers de vous quand vous le faites. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes dit, c'est vraiment génial ce que je viens de faire. Par contre, si je vous propose de repenser à la dernière fois où vous vous êtes traité d'abruti, je ne sais pas pourquoi, mais je présuppose que la situation revient beaucoup plus vite à votre mémoire. Chacun a ses raisons de faire ou de ne pas faire les choses. Euh, en PNL, on dit euh, la carte ne fait pas le territoire. Je reviendrai sur, ce, sur cette notion euh, très importante dans une autre vidéo. Mais euh, ça veut dire en substance que chacun d'entre nous, chaque individu, euh, se construit sa propre vision du monde. Et par conséquent, sa propre représentation du monde. Il n'existe pas de carte commune à tous. Euh, nos difficultés à résoudre nos problèmes proviennent le plus souvent de la confusion que nous faisons entre la carte et le territoire. Notre représentation de la réalité correspond à cette carte du monde, ou tout du moins à la vision que nous en avons. Et cette carte du monde influence nos choix, nos perceptions et souvent nous limite. Cette carte mentale donne une représentation partielle et souvent erronée de ce qu'est le monde. La carte est la manière dont nous représentons le monde. Mais ce n'est pas la vérité ultime, c'est la vôtre, la mienne, la nôtre. Et question, est-ce que ben, votre carte du monde, ce n'est pas ça, tout simplement qui vous force à procrastiner Donc l'idée, ce serait peut-être d'agrandir un peu cette carte. Là aussi, vous pouvez vous faire aider. Et là, pour le coup, le coach est à votre disposition. Et puis, en agrandissant cette carte, peut-être que vous remarquerez une colline que vous n'aviez pas encore vue, juste un petit peu plus loin que ce que vous aviez l'habitude de voir. Et c'est peut-être là que se trouve la solution. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Pour arrêter de procrastiner, chacun doit trouver sa bonne solution. Alors, si je m'autorisais simplement à vous donner un conseil, ce qui n'est pas le rôle du coach, euh, ça serait tout simplement ça. Oser vous donner le droit de faire un premier pas. Alors, vous allez me dire tout ça pour ça. Oui, mais ça paraît beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Et... Euh, parce que justement, euh, en fait, ça demande un effort. Et c'est ce que fuit le procrastinateur. Commencez par quelque chose de simple, la plus petite des parties de ce que vous avez à faire, s'autoriser à se mettre à l'action, euh, ne plus être en position de victime, ne plus vous dévaloriser, ben, ça va faire taire la culpabilité. Et quand vous y arriverez, ben, profitez-en, félicitez-vous. Prenons un exemple. Vous voulez créer votre entreprise. Et vous repoussez toujours le moment de vous lancer. Quand vous visualisez toutes les choses que vous avez à faire, les conséquences éventuelles d'un échec, tout ça, ça vous décourage. Alors j'ai envie de dire, pourquoi ne pas tout simplement aller dans votre chambre de commerce Juste pour voir le lieu. Après, en fait, une fois que vous êtes là, vous n'aurez peut-être que quelques mètres à faire pour trouver les renseignements qui vous lanceront dans cette aventure. Et vous êtes entrepreneur. Bon, je pousse un peu le bouchon avec ça, mais... Étymologiquement, vous avez entrepris quelque chose. Et là, j'ai envie de dire, quelle émotion est présente en vous Vous vous sentez toujours aussi nul Vous souhaitez identifier votre moteur à procrastination On y revient. Euh, ben commencez par prendre du temps pour vous. Écoutez-vous. Euh, essayez d'identifier les mécanismes internes qui vous poussent à remettre toujours à plus tard. Euh, Qu'est-ce Qu'est-ce qui se trouve là Quels sont les schémas récurrents euh, Mais aussi, n'oubliez pas, est-ce que vous n'avez pas besoin de ce temps d'attente avant de passer à l'action Un jeu pourrait consister aussi à noter euh, ce que vous faites euh, tous les jours, chaque demi-heure. Bon, on va dire plutôt chaque heure, parce que bon, non, ça peut être bon euh, Vous notez pendant une semaine tout ce que vous avez fait, heure par heure. Et du coup, regardez un petit peu tout ce que vous avez fait au bout d'une semaine. Est-ce que c'est correct pour vous Alors, en jargon coach, on dit, est-ce que c'est OK C'est OK Est-ce que vous êtes en accord avec vous, avec vos valeurs euh, Qui était aux commandes L'enfant ou l'adulte Vous serez probablement surpris de constater le temps que l'on perd en choses sans importance. Entre deux choses essentielles à faire, évidemment. Euh, ce qu'on pourrait appeler des divertissements. Euh, Pascal avait une vision euh, très personnelle. Des, des divertissements et de ce qu'ils disent de nous aussi. Ben voilà, j'arrive au terme de cette première vidéo. Et ben justement, malgré son imperfection, euh, malgré euh, la légèreté que vous y avez peut-être trouvée, j'ai envie de dire, c'est pas grave. C'est pas grave parce que je l'ai fait. Et c'est ça qui est important pour moi. Et je suis assez fier de m'être sorti de ma petite bulle procrastinatoire pour vous proposer cette vidéo. Je vous proposerai bientôt un autre sujet. Et si cette vidéo vous a plu, peut être que vous me ferez le plaisir de la regarder. Vous pouvez évidemment euh, liker si vous avez envie cette vidéo ou pas. Mais. Euh, J'aurais envie plutôt de vous voir de votre part si vous êtes OK. Euh, bah, vos avis, euh, vos, vos critiques, les points positifs, négatifs et puis surtout exprimer vos sentiments. Exprimer ses sentiments, c'est le premier pas à faire pour mieux se comprendre. Vous avez le droit de rectifier mes erreurs, que j'ai peut-être commises, sûrement, compléter mes propos et puis me poser des questions ou poser des questions aux autres. En fait, l'idée, ça serait plutôt de commencer un, un bel échange. Je vous laisse là et je vous dis à bientôt.